Au sein du programme Europe Créative de l'Union Européenne, le volet transsectoriel s'adresse à tout type d'acteurs culturels et audiovisuels et aux médias d'information. Ce volet les incite à se rassembler autour de défis communs. Il est doté d'un budget de 217 millions d'euros pour la période 2021-2027. Le volet transsectoriel d'Europe Créative se compose principalement de deux actions. Les Creative Innovation Lab visent à casser les silos entre les secteurs culturels, audiovisuels et les médias par la coopération européenne afin d'expérimenter et de développer de nouveaux modèles économiques. L'enjeu est de soutenir la diversité et la disponibilité des contenus culturels et créatifs à l'ère digitale. Les Actions News contribuent à une information fiable au pluralisme des médias au développement des compétences des professionnels et à l'éducation aux médias. L'objectif est de renforcer la coopération entre acteurs diversifiés des médias d'information, presse, radio, télévision, podcasts, écoles de journalisme, réseaux professionnels, et d'aiguiser l'esprit critique des citoyennes et des citoyens européens. En tant que Bureau Europe Créative France,